Bonjour à tous, il est 10h02, euh, merci de terminer votre semaine avec nous. On va vous parler aujourd'hui d'un phénomène euh, qui a trouvé un écho tout particulier chez Trust Team, euh, qui est le phénomène GameStop et ce qu'il s'est passé avec l'action de ces petits porteurs qui s'en sont pris euh, à, aux fonds spéculatifs et à la finance euh, mondiale. Pourquoi est-ce que ce phénomène finalement a pris un écho tout particulier chez nous Parce que chez Trust Team, en fait, depuis maintenant plus de dix ans, nous sommes convaincus que le client a finalement pris le pouvoir aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il a pris le pouvoir Parce que grâce au développement de l'ère numérique, finalement, le client peut se faire entendre, non seulement de sa communauté, mais également des entreprises auprès desquelles il va consommer des biens et des services. Euh, ce phénomène finalement a pris tellement d'ampleur euh, et les évolutions des attentes de ses clients sont aujourd'hui euh, tellement plus larges finalement que la seule attente euh, d'achat d'un produit de qualité ou, ou de consommation d'un service de qualité que euh, le client est aujourd'hui le lien finalement avec l'investissement socialement responsable. Pourquoi Tout simplement parce qu'il est vecteur de considération ESG, environnementale, sociétale et gouvernementale. Aujourd'hui, en tant que consommateur, nous n'attendons pas simplement que le produit ou service que nous consommons soit de qualité, mais nous attendons également à ce que l'entreprise qui nous fournit ce produit ou nous fournit ce service, finalement, contribue de façon positive à la société dans laquelle nous évoluons. C'est pourquoi... Aujourd'hui, euh, la voix du client finalement a une importance euh, de plus en plus euh, particulière auprès de dans notre stratégie d'investissement. La conséquence euh, de ces deux premiers points est que finalement le client va être vecteur de performance. Pourquoi est-ce que qu'on considère que le client est vecteur de performance Et ce n'est pas simplement Trust Team qui le dit, mais c'est euh, basé sur des recherches empiriques, hein, notamment américaines et françaises. Euh, trois points très importants à avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, euh, 20% de la base de clientèle d'une entreprise va générer 80% de son chiffre d'affaires. C'est un chiffre qu'on entend, euh, évidemment, depuis euh, de nombreuses années, mais aujourd'hui, euh, il prend de plus en plus d'importance et euh, se vérifie de façon euh, globale auprès des différentes entreprises. Le deuxième point, c'est que conserver un client, finalement, coûte cinq fois moins cher que d'aller en acquérir un nouveau. Et que ce client, en plus de ça, va être vecteur de recommandations auprès de son cercle. Ça a un écho d'autant plus important aujourd'hui avec le développement de l'ère numérique où, finalement, on peut communiquer son avis, euh, ses expériences positives ou négatives auprès de sa communauté directement. Et enfin, le dernier point, euh, c'est qu'aujourd'hui, un client captif qui euh, est en ligne avec euh, les considérations de l'entreprise, avec le produit qu'elle produit, mais de surcroît, avec finalement son impact sur la société, sera beaucoup moins sensible euh, à l'évolution des prix et donc l'entreprise acquiert un certain pricing power vis-à-vis -vis de ses clients captifs. Tous ces phénomènes-là se retrouvent finalement dans le phénomène récent que nous avons vu qui s'appelle GameStop, dont Capucine euh, va nous parler tout de suite pour nous éclairer un petit peu sur ce phénomène et sur ses implications. Merci beaucoup Eliott pour pour cette introduction. Euh, donc moi en effet je vais vous parler aujourd'hui de GameStop, euh, de euh, comment cette affaire illustre selon nous euh, vraiment l'ère dans laquelle nous sommes entrés, qui est euh, l'ère du client finalement. Alors qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années, enfin ces dernières semaines pardon sur GameStop Alors depuis le début de l'année, on assiste en fait à une sorte de raid organisé par des petits porteurs américains euh, sur certaines valeurs. Comment est-ce qu'ils font ça Eh bien, via un réseau social qui s'appelle Reddit. Euh, Reddit, c'est un des plus anciens réseaux sociaux qui existe, qui n'est pas très développé euh, en France, pas beaucoup en Europe non plus. Euh, c'est vraiment très américain, mais c'est un réseau social qui compte quand même 430 millions d'utilisateurs mensuels. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment important. Et en fait, ce réseau social Reddit, il est organisé en forums et en sous forums thématiques dont un qui s'appelle Wall Street Bets qui est un, réseau, enfin un forum qui réunit des traders, des, des épargnants qui vont placer leur épargne grâce notamment à une application dont on a beaucoup entendu aussi parler ces derniers temps, qui est Robinhood qui offre donc des solutions de trading complètement gratuitement donc sans commission et c'est vraiment un point qui, qui est très important pour la suite. Euh, et ce, ce, forum, ce sous-forum thématique Wall Street Bets, euh, pour vous donner une, une, une idée de l'ampleur que ça a pris euh, sur les deux dernières semaines de janvier, eh ben, ce forum a euh, vu son nombre d'abonnés augmenter de plus de 130%. Donc, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un, un fort engouement sur ce, euh, sur ce forum-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Eh bien, euh, ces petits porteurs américains ont décidé de s'attaquer à des grands fonds spéculatifs américains, des fonds qui, euh, qui brassent parfois des centaines de milliards de dollars. Et comment est-ce que ces épargnants ont fait Ils ont décidé d'investir sur certaines des valeurs qui sont les plus shortées par ces fonds spéculatifs. Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ces fonds-là, ils sont vraiment lorsqu'ils shortent une valeur, en fait, ils parient sur leur expertise du marché, euh, leur connaissance du marché, leurs anticipations. Euh, c'est vraiment des experts de leur domaine. Ils travaillent souvent avec de la donnée alternative, des algorithmes de prédiction de marché. Donc c'est vraiment euh, là-dessus qu'ils qu s'appuient pour shorter une valeur. La valeur emblématique de cette affaire, c'est GameStop. Il y en a eu d'autres euh, qui ont été euh, fortement shortés et euh, sur lesquelles les épargnants ont investi, mais GameStop, c'est vraiment une valeur emblématique euh, de ce phénomène. Qu'est-ce que fait GameStop Pour vous, très rapidement, pour resituer les choses, GameStop, c'est une euh, entreprise américaine qui vend des consoles et des jeux vidéo dans des magasins physiques. Euh, euh, C'est une entreprise qui est très peu digitalisée euh, et donc qui a été extrêmement fragilisée euh, d'une part par la crise qu'on vient de vivre puisque, et qu'on vit encore malheureusement, puisque euh, les magasins ont été et sont encore parfois fermés. Et au-delà de ça, de, dans un temps un peu plus long, euh, GameStop est fortement pénalisé par, euh, par cette, ce retard sur la digitalisation. Donc, ces hedge funds, ils parient sur la faillite de GameStop, sur justement son retard, enfin, du fait que son retard en termes de digital puisse mener l'entreprise à la faillite euh, et en fait en faisant ça euh, ce qu'ils font en fait va accélérer les choses c'est une action performative c'est à dire que de dire qu'ils shortent une valeur va accélérer probablement sa faillite puisque du coup les investisseurs même longs vont être plus, plus frileux à aller sur cette valeur là les euh, financements euh, vont être plus compliqués pour GameStop donc c'est vraiment un phénomène qui accélère euh, la faillite de l'entreprise. Pourquoi est-ce que euh, ces, ces épargnants choisissent cette valeur Pour deux raisons euh, principales. La première, c'est tout d'abord cette difficulté euh, financière, le fait que euh, GameStop a annoncé de nombreux licenciements aux États-Unis. Et ça, pour les épargnants et pour les petits porteurs américains, c'est vraiment insupportable de voir euh, des grands financiers euh, depuis euh, leur tour de verre, voir finalement euh, s'enrichir par cette crise et euh, par les conséquences de cette crise. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils refusent. Donc il y a vraiment un côté éthique et social de se dire que, euh, ils en ont marre, ils, ils ne veulent plus que euh, finalement ces grands financiers qui méprisent parfois les travailleurs américains, eh bien profitent de cette crise pour s'enrichir. Le deuxième point, parce que finalement, euh, il y a certes une affaire éthique et sociale, mais euh, ces porteurs, ils veulent aussi gagner de l'argent, bien évidemment. Et euh, il y a eu un signal positif sur GameStop ces derniers mois, puisque un actionnaire activiste qui s'appelle euh, Ryan Cohen est entré au Capital. Ryan Cohen, c'est un fondateur d'une société qui s'appelle Choui, euh, qu'on a en portefeuille et qui est extrêmement orienté client aussi. Je suis sûre qu'on aura l'occasion de refaire un, un webinar ou un Zoom sur cette valeur. Et en fait, il est entré au Capital et entré au board de GameStop, justement pour faire réagir le management et, euh, et les, leur faire prendre conscience que la digitalisation, c'est important euh, et qu'il faut vraiment que la stratégie change pour pouvoir s'adapter au monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et donc ce signal positif fait penser euh, bah, les petits investisseurs, les petits épargnants, que finalement, il y a encore de la valeur qui peut être créée avec Gamestop, que tout n'est pas perdu, entre guillemets, et donc qu'il y a encore moyen de gagner de l'argent sur cette valeur. Donc c'est vraiment ces deux raisons qui les encouragent à, à investir fortement euh, dessus. Donc sur ce forum Wall Street Base, les épargnants s'encouragent et s'exhortent à aller sur ces valeurs, et sur GameStop en particulier. Finalement, ça, ça fonctionne pendant un temps, puisque il euh, y a certains hedge funds qui vont vraiment être en difficulté, comme Medline Capital, qui euh, va être obligé de faire appel à, à un de ses concurrents et amis, entre guillemets, qui est Citadel, pour justement se refinancer et pour euh, ne, pas, euh, ne pas tomber de trop haut, entre guillemets, et pour amortir la chute. Euh, mais finalement, qu'est-ce qui, qu qui a rendu ce phénomène si particulier Parce que des short quizzes, puisque c'est le terme qu'on emploie. Ce, ce, ces short quizzes, il y en a déjà eu, il y en a eu en 2008, il y en a eu en 2000, il y en a même eu bien, bien plus tôt. J'ai lu des choses sur euh, des short squeeze des dans les années 20. Donc ça date vraiment, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau. Euh, ce qui est nouveau ici, c'est l'ampleur que ça a pris. L'ampleur de ce phénomène, elle est due à deux choses, deux raisons principales. La première, c'est bien évidemment le numérique et les plateformes puisqu'on voit que tous ces épargnants, ils ont pu se regrouper autour de leur intérêt commun, d'un intérêt commun, via un réseau social et via Wall Street Bets, qui est le forum du réseau social Reddit. Donc ça, c'est vraiment le signe, finalement, que euh, quelles que soient les parties prenantes, que ce soit ici des épargnants ou des clients de manière plus générale, via ces réseaux sociaux, ils peuvent se regrouper pour prendre le pouvoir et pour imposer leurs idées à des grandes institutions. Ici, euh, on est face à des hedge funds, mais ça peut bien évidemment être euh, des entreprises, ça peut être des ONG, ça peut aussi être des gouvernements, mais vraiment, ces plateformes permettent un regroupement d'intérêts qui est fort. La deuxième chose est, euh, qui est vraiment importante ici, c'est l'utilisation de Robinhood. Robinhood, c'est donc un service de trading qui est gratuit et qui permet de désintermédier complètement cette euh, cette épargne et le fait que euh, les épargnants puissent placer leur argent de manière autonome, de manière gratuite et surtout de manière transparente dans le sens où finalement, ils savent très bien où est-ce qu'ils placent leur argent. C'est une plateforme qui propose des produits complexes parce que finalement, ce qui s'est passé sur GameStop, ça a été fait avec des produits financiers relativement complexes et tout ça gratuitement est euh, disponible au plus grand nombre. Et ça, c'est vraiment un grand chamboulement dans cette affaire, et c'est ce, ce qui lui a donné cette ampleur-là, et c'est ce qui nous fait dire, nous, encore une fois, que c'est bien la preuve que finalement, le client aujourd'hui, le consommateur, il veut plus de transparence, il veut une relation directe, que ce soit avec son épargne, mais aussi avec les entreprises euh, auprès desquelles il achète des produits, et il veut aussi, enfin, il sait que son avis compte, et qu'il peut le faire savoir, et qu'il a donc un impact sur, que ce soit des hedge funds ou des grandes entreprises. Donc c'est bien pour nous, l'image, qu'on est vraiment entré pleinement dans cette ère du client, euh, et que cette révolution client est en marche, et c'est ce qui nous fait, nous, utiliser par la suite, et j'y reviendrai, le process rock pour sélectionner les entreprises, puisque c'est les entreprises qui ont choisi, enfin qui ont compris, pardon, ce, ce changement de, de paradigme, le fait que le client est désormais moteur dans sa consommation, et eh bien c'est ces entreprises-là qui réussiront à performer par la suite. Comment est-ce qu'on est arrivé à cette ère du client et à cette révolution client, euh, bien évidemment, ça a pris du temps euh, et on est passé par plusieurs, euh, par plusieurs phases. Il y a eu, bien sûr, la première révolution industrielle qui, est, qui marque donc l'ère de la production, dans les années 1900, où là, on est vraiment sur une production de masse, de la production standardisée, un produit qui est le même pour tout le monde et que les entreprises et les industriels vont pousser au maximum auprès de leurs clients. Euh, on a tous en tête, en tête, bien évidemment, la phrase de, de Ford qui dit que le client peut avoir la voiture une Ford de la couleur qu'il souhaite du moment que cette couleur est noire. Donc l'idée est vraiment d'avoir une production standardisée au maximum, production de masse, et ensuite les clients prennent ce qu'on leur donne, mais n'ont pas vraiment de choix dans leur consommation. Et bien ensuite, le deuxi la deuxième révolution industrielle, qui est plus liée à l'ère de la distribution, et ici, ce sont vraiment les, euh, les parcours logistiques euh, et euh, vraiment ce, ces... Ces grands réseaux logistiques qui se développent partout dans le monde, donc c'est aussi le moment de la mondialisation pleinement, euh, qui vont permettre aux entreprises de se développer à l'international, que ce soit UPS, Toyota ou même Walmart, où c'est vraiment que aux États-Unis, mais qui va se développer partout aux États-Unis, dans un pays qui est relativement immense. Et ça, c'est grâce à des réseaux logistiques qui sont de plus en plus puissants, ce qui n'était vraiment pas le cas auparavant. On passe ensuite à la troisième révolution, qui est là, l'ère de l'information. Donc c'est dans les années 2000, où il commence à y avoir euh, les PC, Internet aussi, et on voit que le pouvoir appartient à ceux qui diffusent l'information, que ce soit Google ou que ce soit Microsoft aussi. Euh, et là, on est vraiment pour l'instant dans juste dans le fait de diffuser l'information. On n'est pas encore dans l'utilisation de l'information. L'utilisation de l'information, elle arrive avec l'ère du client. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le client aujourd'hui est complètement maître de l'information qu'on lui donne et il peut s'en servir. Ce qui n'était pas nécessairement le cas à l'ère de l'information. Et donc, on arrive à l'ère du client, la fameuse ère du client dont on parle si souvent chez, chez Trust Team, où en fait, on parle nous de quatrième révolution industrielle. Parfois, la quatrième révolution industrielle, on dit aussi que c'est l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment les, les années qui sont en cours et qui, celles qui, est, qui vont venir aussi. Euh, c'est très lié finalement, puisque c'est l'utilisation de l'information et de la technologie qui permet au client de prendre le pouvoir. Et pour aller encore plus loin, on considère aujourd'hui que nous, on est au-delà de l'ère du client, on est vraiment dans l'ère du consommateur, donc vraiment du consommateur qui, euh, qui a son mot à dire sur sa consommation, qui ne se laisse plus guider par les marques. On passe d'une logique de push, comme on était lors de la première révolution industrielle, à une logique de rétention client. Et c'est ça qui va compter, comme Elliot le disait. Finalement, on sait et c'est démontré dans beaucoup d'études académiques que... Euh, que retenir un client, fidéliser un client coûte bien moins cher que d'aller acquérir un nouveau client. Et c'est ça que les marques doivent comprendre et doivent mettre en place pour justement satisfaire leurs clients aujourd'hui. Et donc, on arrive dans cette ère des parties prenantes euh, on parle souvent nous de parties prenantes au sens large et pas uniquement de clients puisque euh, les entreprises pour satisfaire leurs clients, et on en reparlera, doivent aussi satisfaire leurs fournisseurs, doivent satisfaire aussi leurs employés, doivent les engager, les former. Et donc on est vraiment dans une prise en compte totale de l'environnement dans lequel l'entreprise évolue et pas seulement de ses clients ni de ses actionnaires par exemple. Alors, qu qu'est-ce enfin, qu que le consommateur aujourd'hui et comment est-ce qu'on en est euh, arrivé là euh, Finalement, c'est euh, l'avènement du numérique qui a permis aux clients de prendre le pouvoir parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. Euh, je vous parlais des réseaux sociaux avec Reddit tout à l'heure qui compte 430 millions d'utilisateurs. Pour vous donner quelques chiffres, euh, Facebook aujourd'hui compte 2,6 milliards d'utilisateurs mensuels et WeChat, par exemple, en compte 1,2 milliard. Donc, c'est vraiment euh, des endroits où... Euh, Chacun peut donner son opinion et peut diffuser son opinion. Et c'est ça qui est vraiment important, c'est la diffusion. Puisque ces plateformes et ces réseaux sociaux, elles permettent deux choses. Elles permettent tout d'abord le partage de l'information et ensuite le regroupement d'intérêts. Si je commence par le, le partage de l'information, aujourd'hui, le client peut donner son avis. Euh, je pense qu'on en est tous conscients aujourd'hui. Il va prendre l'habitude d'être écouté. On peut, on peut voir ça par exemple sur, sur TripAdvisor. Ou finalement, aujourd'hui, quand nous, on va chercher un restaurant ou un hôtel ou quelque chose comme ça, on va aller voir les avis des clients. Et beaucoup d'études montrent qu'aujourd'hui, un client, avant l'acte d'achat, va faire davantage confiance à des avis clients qu'il va trouver sur Internet ou des avis de ses proches, plutôt que à de la publicité ou encore à un influenceur sur un réseau social qui est payé par la marque pour faire sa publicité. Donc, ces avis clients sont vraiment extrêmement importants dans notre utilisation, mais aussi dans notre expression de ces avis, Puisque euh, je vous ai mis ici, vous avez euh, une vidéo, je vous laisserai. ne euh, vais pas la passer ici, mais on vous enverra la présentation et je vous laisserai la, la regarder. C'est une vidéo d'une chanson euh, qui s'appelle United Breaks Guitar, qui a été euh, écrite dans les années 2010, puisque euh, elle a été écrite par un chanteur qui a eu une, une, une expérience assez désastreuse avec la compagnie aérienne United Airlines. Euh, on aime bien cette histoire chez Trust Team, puisque euh, elle reflète vraiment complètement ce qu'on qu dit avec justement le, la caisse de résonance qu'offrent les réseaux sociaux aujourd'hui euh, pour un client qui est mécontent. Qu'est-ce qui s'est passé euh, Dave Carroll, qui est le chanteur qui a écrit cette, cette chanson, prend un avion un jour avec United Airlines, euh, monte dans l'avion, s'installe et une fois qu'il est bien assis confortablement, il regarde par le hublot et il voit un bagagiste manipuler sa guitare et euh, la faire tomber sans ménagement euh, et euh, vraiment l'envoyer dans la soute plutôt que de la poser délicatement, dirons-nous. Euh, donc Dave Carroll est très inquiet de dire bah, que peut-être sa guitare va être abîmée. À l'arrivée, il retrouve son étui plutôt en, en bon état, donc euh, il n'ouvre pas l'étui pour l'instant, il ne l'ouvrira que deux jours après pour euh, jouer de la guitare, et là il se rend compte que sa guitare est cassée. Il appelle le service client de United Airlines, comme nous aurions tous fait, je pense, et euh, il a une réponse euh, un peu déplaisante, puisqu'on lui explique que comme il n'a pas fait sa, sa requête 24 heures après euh, le vol, eh bien, euh, United Airlines ne peut rien faire, que le service client ne va pas prendre en charge ce dommage. Euh, donc, euh, Dave Carroll est un peu, et même complètement mécontent, et il explique au service client que c'est pas grave, il va écrire une chanson à ce sujet, qui va la mettre sur les réseaux sociaux et que euh, ça va euh, bah forcément entraîner une mauvaise réputation pour United Airlines. Et en face de lui, son interlocuteur ne, ne comprend pas trop et ne prend pas vraiment la, la remarque au sérieux. Il publie cette vidéo que je vous encourage vraiment à aller voir puisque les paroles sont, racontent vraiment toute l'histoire et la façon dont le, le service client l'a traité. Et, euh, et en fait, cette vidéo, aujourd'hui, elle compte, elle est sur YouTube et elle compte, vous pouvez aller voir, environ 20 millions de vues. Euh, alors ça fait une dizaine d'années, bien sûr, sauf que pendant les trois jours qui ont suivi cette mise en ligne de vidéo, de cette vidéo, eh bien, ont, enfin, la vidéo a comptabilisé 10 millions de vues et le titre United Airlines a perdu 10%. Euh, donc c'est vraiment, on dit souvent qu'un client satisfait va en parler à une personne, un client mécontent va en parler à 10 personnes, là on est face à un client mécontent qui en a parlé à 20 millions de personnes. Donc c'est vraiment quelque chose d'important et on voit bien ici que c'était impossible avant d'avoir accès aux réseaux sociaux et avant d'avoir accès à une si large communauté, 2 milliards de personnes sur Facebook, euh, c'est vraiment extrêmement important. Donc si jamais on n'est pas content d'un produit ou d'un service, on sait où on peut aller l'exprimer. Donc le client, il peut, être, il peut donner son avis, il peut aller voir les avis des autres, et au-delà de ça, euh, le partage de l'information via Internet lui permet aussi d'être mieux informé. Et ça c'est vraiment important puisque du coup, euh, par exemple, le rôle du vendeur va changer puisque le client va être expert, il va se renseigner mille fois sur mille sites différents avant d'aller faire son achat en magasin. Donc, les questions qu'il va poser au vendeur vont être différentes. Donc, ça révolutionne vraiment tout le parcours d'achat et toute la toute la façon de vendre pour l'entreprise. Et ça, c'est les entreprises qui ont compris ça, qui vont, dans le futur, vraiment réussir à faire de la croissance. Au-delà des avis qui peuvent être donnés, les clients deviennent aussi acteurs et, euh, et peuvent, via ces réseaux sociaux, regrouper leurs intérêts. Euh, un exemple assez marquant, c'est le boycott de Danone, euh, qui a eu lieu au Maroc dans le, en 2018. Euh, c'est un boycott qui est parti d'un appel anonyme sur Facebook, euh, qui, euh, qui disait que les produits Danone étaient trop chers, que les agriculteurs n'étaient pas assez bien payés. C'est un boycott qui a, qui a pris une ampleur considérable, qui a coûté un point de croissance au groupe euh, sur l'année 2018 qui a baissé, qui a coupé le chiffre d'affaires de la filiale marocaine de 50% pendant plusieurs mois. Donc, ça a vraiment, vraiment eu de l'importance. Et ce qui est intéressant aussi, c'est les conséquences que ça a eues, puisque Danone a été obligé, suite à ce boycott, a été obligé de prendre des mesures. Donc, désormais, tous les six mois, Emmanuel Faber, Faber le, le directeur de le DG de Danone, fait une vidéo pour expliquer le pricing du lait, pour revenir sur les événements des six derniers mois. Donc, on est vraiment dans beaucoup plus de transparence puisque c'est finalement ce que demandaient les consommateurs via ce boycott. Euh, Danone a été obligé, obligé de réagir et d'avancer en termes de transparence. Ils ont aussi lancé une brique de lait euh, qui vendent à prix coûtant. Donc, vraiment, il y a eu vraiment des avancées et ça a fait changer les choses. Et ça, les, les clients en ont complètement conscience aujourd'hui, puisqu'il y a à peu près 55% des clients dans certaines études. On voit que 55% des clients euh, estiment qu'ils ont le pouvoir de faire changer les choses et de faire avancer les entreprises. Donc, ça, c'est vraiment extrêmement important. Je vous donne l'exemple aussi de la, de la plateforme iBoycott. iBoycott, c'est une plateforme qui a été créée en, en 2016. Euh, c'est une plateforme française qui est collaborative, sur laquelle euh, tout le monde peut donner euh, des campagnes de boycott en, euh, en justifiant, en expliquant pourquoi, quelles sont les, les, quelles sont les actions qu'ils souhaitent voir mises en place par les entreprises, etc. Et ces boycotts sont relayés auprès de 215 000 euh, signataires euh, et ensuite peuvent, être, peuvent prendre de l'ampleur et être mis en œuvre. Donc il y a des sociétés comme Starbucks qui sont, mises en, qui sont mises en cause, il y a des sociétés aussi comme McDonald's, HM, sur des sujets extrêmement variés, que ce soit du social avec le traitement des employés chez les fournisseurs, par exemple, que ce soit de l'environnemental avec le plastique, ou encore plutôt de gouvernance avec tout ce qui est optimisation fiscale. Donc, on voit bien que le client a conscience de son pouvoir sur les entreprises et qu'en plus, ses intérêts vont au-delà juste de, du produit qu'il achète, mais concernent vraiment tout l'environnement avec des problématiques environnementales, sociales et de gouvernance. Je voudrais vous parler aussi d'un business model qui s'est créé justement autour de, euh, de cette prise de pouvoir par le client. C'est euh, la marque C'est qui le patron Je vous ai mis ici une photo de, de, de leur brique de lait vraiment emblématique euh, qu'on a pu voir euh, un peu partout ces derniers temps, c'est euh, qui le patron C'est une société, c'est une coopérative en fait, qui a été créée en 2016 aussi, euh, de la volonté justement de rendre au client vraiment le pouvoir sur sa consommation, que le consommateur puisse reprendre en main sa consommation et euh, avec un hashtag assez fort et qui correspond tout à fait à ce que nous on dit, c'est le hashtag le conso, c'est le patron. Et c'est vraiment... C'est vraiment ce que nous on dit au quotidien et ça fonctionne puisque, euh, par exemple, euh, cette coopérative avec ce, cette brique de lait aujourd'hui, ils ont une trentaine de produits et tout part du client. Vous pouvez aller voir, c'est extrêmement intéressant, leur plateforme est très bien faite. En fait, le client va aller voter sur la composition du produit, sur l'origine du produit, sur euh, le prix que le client est prêt à mettre aussi. Donc, il y a tout un cahier des charges où tout le monde peut voter, qu'on soit sociétaire de la coopérative ou pas, euh, ou juste client, on peut aller donner son avis et tous les produits sont créés complètement en fonction de la vie des clients. Et cette brique de lait, en trois ans, ils en ont, ont vendu à peu près 170 millions, et c'est la première marque qui est vendue après les marques des distributeurs. Donc c'est bien que toutes ces grandes marques de lait, mais aussi d'autres produits, il en existe beaucoup, euh, toutes ces grandes marques n'ont pas encore compris ce, ce challenge-là, et que des petites marques avec un business model assez disruptif peut vraiment prendre les devants en écoutant les clients. Et c'est vraiment ça qui, euh, qui nous semble important. Et pour pour aller jusqu'au bout de ce raisonnement, ils ont décidé euh, il y a quelques semaines de reverser une partie de, enfin, euh, de reverser la totalité de leurs bénéfices de 2020. Euh, et en fait, ils n'ont pas décidé ça juste entre eux, juste euh, les responsables de la coopérative. Ils ont fait voter les sociétaires, ils ont fait voter les clients. Et les clients sont vraiment partie prenante intégrante de euh, cette euh, du fonctionnement de cette coopérative. Et on voit que ça fonctionne. Donc, on voit bien ici que le client. A clairement pris le pouvoir et qu'il peut imposer euh, ses choix envers les entreprises. Comme je vous le disais, alors, que, Comme je vous le, disais euh, le client est complètement acteur de la transformation des entreprises. On voit bien qu'il euh, y a des problématiques E, des problématiques S et des problématiques G. Euh, et je vous ai mis ici quelques chiffres qui sont assez marquants, euh, qui viennent d'une étude très récente qui est parue euh, début janvier, qui est une étude euh, commissionnée par Salesforce, qui montre bien que les clients sont attentifs aux problématiques environnementales, puisque 90% des clients s'attendent à ce que les entreprises réduisent leurs émissions de CO2. Aussi, les problématiques sociales, avec 86% qui veulent que les entreprises défendent les droits humains. Et enfin, sur la gouvernance, on voit bien que 90% des clients veulent que l'entreprise puisse pro promouvoir la diversité. Donc, c'est vraiment des problématiques qui sont importantes, et c'est le fait que le client ait pris le pouvoir et ait vraiment cet impact fort auprès des entreprises, que finalement, l'entreprise va mettre en place aussi une stratégie extra-financière. Et pour nous, et c'est ce qu'on dit, et je vous invite fortement si vous ne l'avez pas déjà lu, à lire le livre blanc ISR de Trust Team, où en fait, on voit bien que le client, c'est ce médiateur qui fait le lien entre la performance financière et la performance extra-financière de l'entreprise, puisque c'est lui qui va encourager les entreprises à mettre en place des stratégies extra-financières et que finalement, ça va pouvoir se retrouver dans le côté financier de l'entreprise via ce client qui va consommer auprès de l'entreprise qui met en place des actions plutôt environnementales, sociales et de gouvernance. Donc ça, c'est vraiment central dans notre vision du monde dans lequel on vit aujourd'hui. On est vraiment convaincus que les entreprises qui ont compris ça sont celles qui font de la croissance demain. Donc finalement, comment on fait pour choisir ces entreprises Eh bien, on met en place le process ROC, qui est le process ROC pour Return on Customer, qui est un process qui se décline en trois étapes. La première étape, étape pendant laquelle on va interroger les clients directement, que ce soit via des partenariats avec Ipsos, avec lequel on travaille depuis 10 ans aujourd'hui, mais aussi avec d'autres euh, d'autres fournisseurs de données. On, on accumule de la donnée de satisfaction client, on accumule de la donnée de réputation aussi, puisque c'est extrêmement important, de la donnée de recommandation, de fidélité. Et toute cette donnée, on l'accumule, on la traite, on l'analyse dans notre base de données interne et on décèle, on identifie vraiment celles qui sont le plus en avance en termes de satisfaction client, celles qui arrivent vraiment à satisfaire les attentes de leurs clients. Ensuite, on prend ces, ces sociétés-là et on va analyser leur stratégie. L'idée, c'est vraiment de s'assurer finalement que l'entreprise a mis en place une stratégie centrée sur le client pour être sûr que finalement, le client n'est pas satisfait juste par coup de chance, par un coup de hasard finalement, et que c'est une stratégie qui comprend les attentes de ses clients, c'est que l'entreprise a vraiment mis en place des outils pour connaître ses clients et pour pouvoir innover pour eux sur le long terme. Et ça pour nous c'est extrêmement important aussi, et donc après analyse de la stratégie, on va pouvoir donner à la gestion une liste de valeurs éligibles dans laquelle ils vont pouvoir piocher pour investir dans leur portefeuille. Les gérants s'occupent ensuite, eux, de l'analyse financière, de l'analyse aussi des controverses, pour ensuite décider ou non de l'intégrer de au portefeuille. Donc, ça, c'est vraiment le process qui va nous permettre de, de déceler les entreprises qui ont compris ce changement de paradigme et qui ont compris qu'il est important de satisfaire ses clients, qu'il est important de les satisfaire sur le long terme. Et pour les satisfaire, il faut vraiment toute une, il faut toute une stratégie alignée sur les intérêts de ses clients. Très rapidement, je voudrais juste évoquer deux entreprises qui sont vraiment pour nous euh, le symbole de cette, euh, qui sont de bons exemples finalement de cette révolution client, qui sont Just Eat et Etsy. Euh, Just Eat, qui est une société euh, néerlandaise qui fait de la livraison euh, de, de repas euh, à domicile c'est euh, vraiment une des entreprises qui a le plus progressé dans notre baromètre Ipsos Trusting de la satisfaction client euh, c'est euh, une entreprise qui a compris qu'il est important de satisfaire ses clients que euh, il est important aussi de répondre à leurs attentes euh, sociales puisque ils ont euh, ils ont annoncé euh, très récemment il y a peut-être une dizaine de jours qu'ils allaient embaucher en France à peu près 4500 livreurs pour les former pour sécuriser leurs emplois parce que finalement les clients le demandent et c'est quelque chose qu'on ne voit pas du tout sur d'autres sur d'autres plateformes de livraison de repas à domicile et pour eux c'est extrêmement important parce qu'ils ont compris que c'est ce que les clients réclament et donc c'est pour ça aussi qu'on a des bons taux de satisfaction client. ils clients, on parle de 4 500 livreurs en France mais ils ont déjà 22 000 livreurs en Europe et ce n'est pas pour ça que la commission est plus élevée mais finalement ça ne pose pas de problème aux restaurants puisqu'ils arrivent à leur offrir des services qui sont de très bonne qualité en leur faisant profiter de tout un réseau de consommateurs auxquels les restaurants n'auraient pas accès sinon. Et donc, ils peuvent, via cette satisfaction, se permettre d'aller plus loin et d'embaucher, de, d'internaliser la livraison pour satisfaire les attentes de leurs clients finaux. Donc ça, c'est vraiment une valeur qui, euh, qui est importante pour nous et qui est présente dans, dans les fonds obligataires, euh, notamment, me semble-t-il. Ensuite, Etsy. Euh, Etsy, c'est une plateforme... Euh, américaine qui met en relation des auto-entrepreneurs, des artisans et des clients. Euh, L'idée ici, c'est vraiment d'utiliser Internet, d'utiliser les réseaux euh, pour permettre aux auto-entrepreneurs qui travaillent souvent chez eux, tout seuls, euh, sur des produits vraiment artisanaux, faits main, euh, de pouvoir toucher une communauté bien plus large que celle qu'ils auraient pu euh, toucher sinon et donc de pouvoir vendre des produits euh, de manière euh, mondiale. Alors que sinon, ça aurait été peut être probablement uniquement à l'échelle du voisinage. Et donc, Etsy, là aussi, intègre complètement des problématiques environnementales et sociales, euh, puisque ils sont, euh, ils sont vraiment très en avance sur les sujets. Et ils émettent aussi un, un rapport d'impact qui est très bien fait et qui permet de suivre justement que, par exemple, en 2019, ils ont été la première plateforme. Internet a complètement euh, offseté leurs émissions de CO2, euh, vraiment à les compenser dans leur intégralité. Ils ont aussi des objectifs sur la diversité. Donc c'est vraiment euh, c'est vraiment une société qui pour nous est assez emblématique de là là encore de euh, du pouvoir qu'a pris le client. Ici leur client c'est d'une part leurs clients finaux, mais aussi les vendeurs sur leur plateforme. Et ils prennent vraiment complètement en compte toutes leurs euh, toutes leurs parties prenantes pour faire de la croissance. Et c'est quelque chose qui fonctionne puisque le site a très bien fonctionné euh, ces derniers mois. Donc voilà pour ce que moi je, peux, je pouvais vous dire sur, sur le, la manière dont GameStop vraiment illustre complètement le fait que les clients ont pris le pouvoir, qu'au-delà de ça, les clients servent aussi de médiateurs finalement entre la performance extra-financière et la performance financière d'une entreprise et que c'est comme ça que nous chez Trust Team, on choisit euh, les valeurs qu'on va mettre en portefeuille. Je vais laisser Elliot reprendre, reprendre la parole pour conclure. Merci beaucoup, euh, merci beaucoup Capucine, c'était en effet euh, très intéressant et puis on, on a pu voir que finalement Wall Street Bets euh, à travers ce phénomène euh, GameStop est un exemple on va dire un peu typique euh, d'une communauté qui s'organise euh, autour d'un projet commun euh, et comme tu le rappelais très justement le développement de l'ère numérique euh, de, fin, ne fait qu'accentuer finalement ce genre de phénomène et on devrait être amené à le voir de plus en plus et élargi à de plus en plus de, de projets. Euh, bon, vous l'avez compris hein, avec ce que Capucine euh, vous a expliqué, nous chez Trustim, ça fait plus de 10 ans finalement qu'on replace vraiment le client au centre de notre stratégie et de notre philosophie d'investissement. Pourquoi est-ce qu'on part du client bah, Finalement, euh, comme euh, on vous l'a répété, c'est assez simple, c'est le client qui va euh, influencer la réputation de l'entreprise, donc créer son, ce qu'on appelle le goodwill, la, valeur, la valorisation, euh, on va dire, intangible d'une entreprise, c'est également lui qui va euh, générer ses cash-flows récurrents donc ce qui va permettre à l'entreprise d'être pérenne et enfin pour terminer, c'est grâce à ces cash-flows récurrents dans le temps et à sa fidélité que finalement l'entreprise va être en, en mesure de financer sa croissance. C'est pour ça que finalement tous nos gérants euh, chez Trust Team aujourd'hui s'appuient sur Capucine et sur ses équipes de recherche pour identifier les entreprises cotées qui sont les leaders de la satisfaction client pour que nous puissions capitaliser sur ces leaders et sur leur développement futur. Le lien entre la satisfaction client et la performance financière est démontré depuis maintenant plusieurs années, et le phénomène ne fait que s'accentuer, et on est convaincu chez Trostim que c'est vraiment ce, cette satisfaction client qui génère de la performance à court, moyen et à long terme. Au travers de notre process de gestion, finalement, on cherche évidemment à créer de la valeur pour l'investissement de nos épargnants. Ça, C'est évident, c'est notre travail et c'est pour ça que vous nous faites confiance. Mais on cherche également à apporter de l'extra financier. On cherche à apporter du sens finalement aux investissements pourquoi Parce qu'on est finalement tous consommateurs, on a tous euh, aujourd'hui bah, notre mot à dire, en tout cas on est en capacité de pouvoir euh, euh, nous faire entendre, et ce qu'on attend aujourd'hui d'une entreprise, ça dépasse complètement euh, le lait, Voilà, est-ce que le lait que je vais acheter au supermarché, euh, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas pourri Oui, non, on attend à ce que finalement l'entreprise derrière... Euh, s'appliquent finalement euh, des problématiques et des sentiments sociétaux qui sont euh, de plus importants pour le consommateur final. Est-ce que l'entreprise va bien traiter ses, ses salariés Est-ce que euh, le producteur à qui elle achète son lait, pour reprendre cet exemple, sera payé au juste prix euh, Est-ce que l'entreprise va euh, faire en sorte de moins polluer euh, Est-ce que les usines dans lesquelles euh, elle va investir bah, seront plus performantes euh, et moins énergivores Bref. Tout cet ensemble, finalement, euh, de considérations fait que nos fonds sont labellisés ISR, euh, investissement socialement responsable. Euh, évidemment, euh, l'AMF a approuvé ce process et on pense finalement que euh, prendre en considération bien le client euh, dans le process euh, d'analyse ISR est finalement quelque chose de beaucoup plus pertinent que un simple label ISR qui sera basé sur de l'exclusion de valeur. C'est sur la base de ces convictions qui sont fortes et on vous le répète à chaque fois qu'on se voit, mais en effet c'est notre ADN, c'est aussi pour ça qu'on existe et c'est là-dessus qu'on a, qu a su créer notre réputation et, et c'est sur, sur ces convictions que les performances financières se basent. On a créé une base de six fonds à couple rendement risque qui sont complémentaires pour pouvoir couvrir tous les besoins des investisseurs et des épargnants, à commencer par le fonds Team Obligations Court terme qui est un fonds d'obligation comme le, comme le dit son nom, de court terme, 100% investment grade, euh, maturité maximale de 3 ans, donc vraiment l'objectif c'est d'avoir une duration courte et qui euh, est utilisé euh, en arbitrage du cash, notamment par des sociétés commerciales, euh, pour pouvoir bah, finalement espérer avoir un rendement positif sur euh, leur placement à court terme. Vient ensuite notre fonds de SRRI 3, Team Optimum, notre fonds phare, je pense que vous connaissez euh, vous le connaissez plutôt très bien, l'idée c'est d'avoir un vrai mandat défensif, il est géré de façon assez proche finalement de la façon dont est géré un fonds euro assurantiel euh, avec une forte base euh, obligataire investment grade et quelques moteurs de performance que sont euh, une petite poche de high yield qui peut aller jusqu'à 20%, une petite poche d'action qui peut aller jusqu'à 15% et enfin une petite poche euh, également d'obligataire qui pouvant aller jusqu'à 10%, ce qui permet finalement à la gestion euh, de pouvoir naviguer dans un contexte de taux bas, de pouvoir euh, dégager des de bonnes performances, euh, stables sur le long terme, pour un risque qui reste très mesuré. Je le rappelle aussi, hein, c'est vrai que le fonds a quand même été euh, malheureusement impacté dans son niveau de risque par le mois de mars dernier, mars 2020, où tous les marchés et toutes les classes d'actifs se sont effondrées en même temps. Euh, voilà, un phénomène qui est assez rare finalement. Ce qui nous a fait passer en SRI 3, mais pendant 19 ans, le fonds a eu une volatilité inférieure à 2% et c'est évidemment toujours cette approche de gestion qui est appliquée sur le portefeuille. Ce fond là est généralement, et souvent en tout cas, euh, euh, muni finalement en unité de compte au sein d'un contrat de capitalisation ou un contrat d'assurance-vie euh, parce que justement sa gestion est assez similaire euh, et il est euh, parfois aussi mis euh, en, en complément euh, du fond de notre fond flexible Trustim Reflex, qui est un vrai fond flexible euh, avec une possibilité d'être investi en action entre 0 et 50 avec une très forte réactivité. Euh, pourquoi je me permets d'insister sur le fond vrai flexible C'est parce que euh, on a l'habitude de voir des fonds flexibles qui sont plutôt des fonds d'allocations qui vont avoir une marge de manœuvre assez limitée par rapport à leurs indices. Non, ici, l'idée, c'est de pouvoir vraiment passer de 0 à 50 en une journée euh, sur l'exposition Action. Et c'est d'ailleurs ce qui lui a permis de pouvoir traverser avec brio l'année 2020. Il termine l'année euh, sur une performance supérieure à 6 euh, Et c'est grâce à cette année aussi, bah, finalement, que le portefeuille se retrouve en tête des classements euh, « Cantalice » et « Morningstar » parce que la gestion a vraiment su appliquer euh, la flexibilité et les marges de manœuvre présentes dans ce portefeuille, et c'est ce que les investisseurs attendent d'un fonds flexible, c'est de la flexibilité, ça paraît idiot de le dire, mais euh, on a l'habitude de voir de faux fonds flexibles. Ensuite, on a également créé des fonds Pure Action, donc Action Europe et Action Internationale. C'est des fonds qui s'en sont plutôt très bien sortis aussi sur l'année 2020. Ils ont su naviguer finalement avec ces différents mouvements de marché. On a été un petit peu pénalisé sur la rotation sectorielle de fin d'année, mais au final, les performances restent pleinement en ligne avec les attentes et avec ce qu'on attendait d'eux. Ce qui est important de noter avec ces deux fonds, finalement, c'est que là, sur l'année 2021, il démarre extrêmement fort avec une génération de surperformance importante. Et je vous recommande de bien les suivre sur cette année parce que... Nos gérants ont affiné, ont fait du fine-tuning sur leur process de gestion et aujourd'hui, on est sur quelque chose d'abouti et qui permet de profiter bah voilà, du contexte de marché sur lequel nous sommes actuellement. Et enfin, donc le petit dernier, c'est notre fonds Trust Team PME, qui est un fonds éligible PEA-PME, -E, évidemment, et qui s'intègre euh, voilà, dans, une, dans une logique d'investissement sur des small et des mid-cap, principalement françaises, euh, et pour euh, ne rien gâcher à tout cela, c'est un fonds qui a pu générer une surperformance d'un peu plus de 10 points sur l'année 2020, euh, dans un contexte avec de fort, une forte volatilité sur les small et les mid-cap. Euh, voilà. je, enfin, je voulais quand même vous, vous informer sur ce, sur ce point. Euh, dans la globalité finalement de nos fonds, hein, la robustesse des valeurs euh, qui ont été euh, sélectionnées par euh, les équipes de Capucine, la recherche, qui ont permis à nos gérants de sélectionner des valeurs satisfaction client forte, ont apporté de la robustesse à nos différents fonds, à tous d'ailleurs dans leur ensemble. Et c'est vrai que bah, euh, avoir misé sur ces gagnants en 2020 euh, nous permet dès 2021 finalement d'avoir une base solide pour créer la surperformance. Euh, et ça se démontre sur, sur, les, sur, sur les premières performances de début d'année. Voilà, j'espère qu'on a été suffisamment, Capucine et moi, clairs et concise sur, sur les différents points et les différents messages qu'on voulait vous faire passer. Évidemment, maintenant, c'est à vous de, de prendre la parole, de nous poser vos questions si vous en avez. Et évidemment, on reste disponible aussi hors webinaire si vous souhaitez nous appeler, savoir, en savoir un peu plus sur notre gestion, sur notre philosophie. Capucine, les géants et moi-même sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Donc, on attend vos questions déjà sur le webinaire. Hop, je vais regarder si on a des premières questions. Alors, on a une première question, euh, qui est une question euh, légitime. Euh, Est-ce que les restrictions dans l'univers d'investissement de, euh, de, de vos portefeuilles ne sont pas un problème pour la gestion Alors, en effet, c'est une, une bonne question. C'est vrai que forcément, euh, la recherche est, euh, enfin, définit finalement un cadre d'investissement, un univers d'investissement pour les gérants. Euh, je vais, pour répondre à cette question, prendre un exemple. Euh, voilà, je pense qu'il parlera à tous. Euh, prenez par exemple la plateforme de vidéo à la demande Netflix. Bon, Netflix, euh, finalement, il y a énormément d'offres, euh, mais finalement, on n'est pas forcément guidé dessus. Et combien de fois ça nous est arrivé à tous de nous retrouver devant Netflix et euh, de ne pas savoir quoi regarder, tellement on avait de l'offre à disposition euh, bah, C'est un petit peu ce qui se passe, euh, ce qui se passe finalement avec nous. C'est-à-dire que... Euh, sur Netflix, si par exemple vous avez un de vos proches qui vous recommande un film, vous allez être guidé dans votre choix et euh, vous allez pouvoir tomber sur quelque chose qui vous plaît, qui colle avec euh, vos goûts et c'est grâce à cette recommandation finalement que vous allez pouvoir optimiser votre utilisation d'une plateforme comme Netflix et faire le tri dans toute cette offre c'est la même chose qui se passe chez nous c'est à dire qu'on a la recherche qui va faire un tri sur des paramètres euh, qui va finalement faire une shortlist pour nos gérants et nos gérants sur la base de cette shortlist en sachant que ces actions ou ces obligations répondent à certains critères qui correspondent à notre philosophie, c'est là où ils vont finalement appliquer leur, leur analyse financière pour affiner, sélectionner le bon titre. Donc, est-ce que c'est une contrainte J'ai envie de dire, c'est plutôt un avantage, en fait, chez nous, parce que ça nous permet de directement cibler ce vers quoi on va être enclin à investir et faire le tri dans ces plus de 5000 titres. Qui prennent, enfin voilà, que, que personne finalement ne peut analyser consensuellement d'un point de vue gestion. On a d'abord ce premier fil qui est hyper important. Voilà, J'espère que j'ai répondu à votre question. J'ai une deuxième question ici. Comment monitorez-vous les controverses liées aux sociétés dans lesquelles vous investissez Alors, Ces controverses elles sont monitorées par les, par les gérants, via l'outil Reprisque, qui est un outil qui permet de, de monitorer euh, toutes les sociétés qui sont dans nos portefeuilles et de faire remonter euh, toutes les controverses qui y sont liées. Euh, ils suivent euh, ces controverses au quotidien et, euh, et en fait, ils peuvent prendre des actions, soit sortir d'une ligne, soit alléger euh, en fonction de ces controverses. Vous pouvez les retrouver, euh, les principales controverses, dans nos reportings extra-financiers euh, qui sont sur le site internet qui sont publiés trimestriellement et semestriellement et dans lesquels vous avez vous pouvez retrouver les principales controverses c'est vraiment quelque chose qui qui est monitoré vraiment finement puisque pour nous avec l'angle ISR que nous avons et l'angle client aussi c'est vraiment quelque chose qui est, qui est très important donc on monitor vraiment que ce soit via l'outil répris mais aussi via vraiment toutes les toutes les news qu'on peut qu'on peut voir passer et que les gérants peuvent voir passer en étudiant leurs valeurs Bon, aussi personne n'a de, de nouvelles questions, on va peut-être attendre deux minutes au cas où une question vous viendrait, mais voilà, en tout cas euh, vous avez nos contacts directement sur notre site, Capucine est à votre disposition aussi pour répondre à tous ces sujets de sélection de valeurs et d'analyse, hein, parce que, bon, il y a tout un process euh, qu'on n'a pas détaillé ici mais comment est-ce qu'on va chercher l'information comment est-ce qu'on va pouvoir la retraiter comment est-ce qu'ensuite elle va être mise à disposition de nos gérants euh, voilà, tout ça évidemment euh, est très processé, prend énormément de temps hein. Enfin, voilà, les équipes de Capucine n'arrêtent pas avec ça mais au final c'est ce qui, euh, qui crée notre ADN c'est ce qui nous permet de nous différencier et surtout c'est ce qui permet et je pense que c'est un, euh, un point crucial hein, finalement c'est euh, Comprendre finalement comment est-ce que euh, comprendre dans quoi on investit, comprendre comment est-ce que le gérant fait ses choix de sélection de valeur. Euh, voilà, on a la chance d'être une société de gestion qui se permet d'avoir un process hyper clair, hyper transparent. Euh, C'est pas forcément le cas de tout le monde. Et si euh, vous avez vous-même, si vous êtes distributeur des clients qui vous pose ce type de questions. Euh, bah voilà, vous avez des, de vraies réponses euh, à leur apporter, un vrai discours à leur donner euh, et il y a une véritable démarche euh, voilà, qui est ESG ISR chez nous en partant du principe que le client aujourd'hui souhaite avoir, enfin euh, souhaite que ses achats indirectement aient un, un impact positif sur notre société je vous remercie on vous remercie euh, pour votre attention, pour votre temps, votre, la, la, la présentation vous sera envoyée tout à l'heure. Euh, vous aurez également le petit lien vidéo euh, euh, que Capucine vous a mis. Alors C'est une chanson euh, intéressante, je vous recommande si ça vous a intéressé en tout cas d'aller euh, simplement la regarder. C'est une petite vidéo de 4 minutes, euh, mais qui finalement est très parlante sur la façon dont euh, le client a pris le pouvoir. Voilà, on vous souhaite une très bonne fin de semaine, un excellent week-end aussi. Reposez-vous bien et on espère vous voir la semaine prochaine pour un nouveau webinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir.